Bienvenue sur la chaîne Geek Tech Pour ceux qui recherchent un drone pour les enfants à offrir pour un anniversaire ou autre, Je vous présente aujourd'hui le Lulin X26 qui est bien intéressant Compte tenu de son prix et de sa qualité Qui est livré avec des protections d'hélice Et celui-ci n'est pas livré avec une caméra comme c'est fait pour les plus jeunes Il est livré avec un système de cage de protection contre les impacts qui protège plus C'est plus pour les enfants à partir de 14 ans Alors à l'intérieur on trouve le drone, la manette de contrôle qui est assez robuste, on trouve le guide d'utilisation. Il est livré avec plusieurs batteries avec une autonomie de 20 minutes chacune. Au total, deux batteries. Nous avons deux chargeurs pour deux batteries et voilà tout côté matériel. Généralement, beaucoup de drones ont des lumières qui nous aident à identifier le devant de l'arrière. Donc, il faut se référer au guide d'utilisation à ce sujet de chaque fabricant. La configuration de la manette est simple, il suffit de suivre les étapes et votre manette est prête pour lancer le démarrage du drone. Il est équipé de plusieurs capteurs pour éviter les obstacles De même sans les capteurs les hélices sont protégées par un cage Cela permet de les protéger mais également protéger vos enfants ou d'autres personnes dans la zone La manette est très simple d'utilisation Dans le fond tout est fait pour que les enfants puissent l'utiliser sans complication Pour résumer je dirais que le drone Loline X26 Reste un drone sympa pour initier vos enfants à l'utilisation des drones en général En plus aucune caméra n'est embarquée dessus Du coup vous êtes en pour utiliser à l'extérieur sans le risque de filmer des gens qui peuvent être gênés par le drone donc je pense avoir tout dit sur ce drone sympa si vous avez des questions ou autre chose n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires et voilà tout pour cette vidéo d'autres vidéos arrivent bientôt sur la chaîne alors n'hésitez pas de vous abonner pour avoir la suite d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, portez vous bien, ciao